il a un petit souci parce que quelqu'un l'a forcé dans un sens ce qui fait que maintenant on ne voit plus le, le sac rouge donc je vais vous montrer comment le réparer c'est plus simple ça prend un petit peu de temps donc voilà il faut bien enlever toutes les pièces il faut enlever les vis les trois vis derrière Maintenant il s'agit d'enlever cette, euh, cette bague euh, blanche et euh, d'enlever ceci et maintenant il s'agit en fait d'enlever la de décoller en fait sans abîmer les deux côtés. Voilà, et maintenant on voit bien que euh, la petite euh, euh, roue rouge est à l'intérieur. Donc maintenant il s'agit de trouver, donc là je pense que c'est bon. Donc il faut avec son doigt l'attraper et puis lui demander, lui proposer de tourner. Voilà, voilà, et voilà. Donc ça a été fait. Alors, maintenant c'est bon, ça s'est réparé donc vous pouvez réappuyer pour coller, et puis vous pouvez tout repositionner. Et voilà, nous pouvons le réutiliser pour les ateliers et les sprints. C'est parti